Bonjour cher futur. Moi, t'as vu comme je suis jeune encore. Hein? Ouais, et toi tu vis et tout, moi je suis jeune. Allez, fais un check. Fais un check. Bam. J'espère que tu vas bien. Ta famille, j'espère qu'elle se porte bien, que ta maman elle va bien. Ta petite soeur. Je la déteste. On la déteste. <rire> non, mais je l'aime trop. J'espère qu'elle va bien aussi. Et ton père, j'espère qu'il va bien même s'il si est absent depuis que tu as 7 ans, et je sais que tu ne le détestes pas, tu es trop gentil même. <rire> Mais j'espère qu'il se porte bien en tout cas. J'espère que tu es heureux où tu es, où tu regardes cette vidéo, que, que tu as trouvé la perle rare. Vu que tu es gentil, c'est un problème pour trouver la femme parfaite. Parce que à chaque fois que tu, te, tu rencontres une fille, et te prends pour acquis. Tu as tendance à attirer les filles qui finissent par te briser le cœur. Et en parlant de cœur, tu as eu le cœur brisé plus de 117 fois. Tu imagines 117 fois le cœur brisé, mais pas avec 117 filles. Et a assez quand de compter, mais moi je compte, je sais. <rire> 117 fois le cœur brisé. Ouais. J'espère juste que ça va changer et tout que dans le futur là-bas que tu sauras reconnaître les filles qui sont faites pour toi. En ce moment, par exemple, il y a une fille, elle est tellement gentille, elle est tellement belle, tellement, tellement, tellement plein de choses. Je, je pourrais même dire que c'est la fille parfaite, quoi. Mais bizarrement, tu n'as pas envie de te mettre en couple avec elle. Je sais pas pourquoi, parce qu'il y a, <rire> je sais pas pourquoi tu, tu te mets pas en couple avec elle. et J'espère que tu as toujours les tablettes de chocolat parce que j'ai mis deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, peut-être même plus à travailler sur ça, Mais mes tablettes de chocolat. Donc même si tu, tu as 50 ans ou 60 ans, 70 ans, j'espère que tu auras toujours les tablettes de chocolat. Et l'école, tu sais que tu n'aimes pas l'école. Même si tu suis des études de médecine, tu disais ça. C'est encore très très bas, au fait, pour les projets, pour les choses qu'on veut faire plus tard. Tu veux devenir, par exemple, directeur de l'Organisation des, des Nations Unies. Tu veux créer, au fait, euh, ou fonder des, des ONG pour aider les gens. Tu veux, mmh. par exemple, découvrir ou fabriquer des vaccins contre euh, la grippe ou bien la, le VIH, tu veux... Découvrir, par exemple, un nouveau corps, un nouveau élément chimique. Au fait, tu veux devenir un, un nouvel Einstein, quoi. Dépêche-toi de finir tes études. On n'a pas que ça à faire. On a plein de choses. On a plein de choses à faire, mon pote. Aide les gens. Aide ceux qui auront besoin de l'aide. Voilà ma pensée pour toi, pour le futur. Cher futur, Amadou ma doute, non bada. J'espère que si tu as choisi ma weli, ma hawa de no wada. A ma higale, parce qu'on est taré, maïdo, jam. s'allèjam. C'est d'une peine, tu commets à Johnny yima, Denéim. Cher moi, merci de m'avoir écouté. J'espère ta vie sera comme je l'ai espéré. Cher futur, moi, futur, moi, futur, moi. Cher futur, moi, futur, moi, futur, moi. Cher futur, moi, futur, moi, futur, moi.